Good morning, allez aujourd'hui. David Ben Ben Si vous souhaitez, une prochaine étude de minutes éternelles. Nous étudions tout votre un bon, nouveau sujet dans notre Meshach, qu'on n'a pas du tout évoqué dans notre c'est la Touva des femmes qu'il doit impérativement, impérativement divorcer, ou bien qu'ils vont même sortir de lui-même sans lui poser la question, comme c'est le cas de Améma Enet, Ashnia Veha alors, chacun, c'est une histoire différente, d'accord On laisse la même Maïnette, on laisse de côté pour le moment, on explique c'est quoi la chenilla On avait expliqué que, on va parler dans notre Mishnah tout d'abord, d'une femmes qui lui sont interdites, il n'y pas le droit de se marier avec elle. Il y a toutes sortes de femmes avec qui on n'a pas le droit de se marier, mais qui, si on se marie, le mariage il est validé. Je ne peux pas me marier avec ma soeur, si je lui donne des, des, des kilouchines, elle ne sera pas mariée, c'est un cré tout. Mais il y a des la l'avine. si on prend une femme qui est mamzeret, si on prend... Si je suis un Kohen, je veux me marier avec une divorcée. Je n'ai pas le droit de me marier, mais ça est lave. Si je me marie avec elle, a posteriori, elle est quand même mes coups d'échette. J'ai un devoir de la divorcer. Quand je la divorce, c'est ce que je dois lui payer, ça que tout va. C'est la première question, c'est la fin de Mishnah. Deuxième question maintenant, il y a Chachamim, ils ont instauré, on avait pris ça dans Yéva que Chachamim ont instauré aussi des Shniyot la rayot, Toutes sortes de femmes qui n'étaient pas considérées comme des relations d'inceste, selon la Torah. Les cramis sont venus et les ont interdits malgré tout, de peur qu'on va. D'accord, c'était pour faire une barrière, c'est le chemin qui a instauré ça. En théorie, imaginez, j'ai le droit de me marier avec ma grand-mère. Il n'y a pas d'interdit à ce que je me marie avec ma grand-mère. Mon grand-père ne peut pas se marier avec sa petite fille. Mais euh, avec ma soeur. Mais moi, je peux me marier avec ma grand-mère. Mais vous comprenez que si on va commencer, les gens vont se marier avec leur grand-mère, ils vont finir avec leur mère et avec leur soeur. D'accord euh... Donc du coup, Khamim ont instauré toutes sortes de ch'niyot, et toutes sortes de, de tentes aussi, les tentes c'est assez compliqué, quelle tente est interdite, quelle tente est permise. La plupart des tentes sont en général interdites, mais certaines ont qui sont permises. Khamim ont venu, on on dit, on interdit toutes les tentes, comme ça, il n'y a pas d'embrouille. D'accord Et ça, ça s'appelle les ch'niyot. Khamim ont instauré maintenant que tu es obligé de les divorcer. Si tu te maries avec elle, à peu tu vas les divorcer. Et là, on va faire que dans cette pouvoir, on ne lui donnera rien du tout, comme ce qu'on va voir tout de suite dans le Mishnah. Ailonite d'abord, il s'agit en fait d'un homme, j'ai laissé la même pour le codon, de, de côté pour le moment, parce qu'elle est un peu plus compliquée à expliquer. Donc, pour le moment, on a expliqué ce qu'est Shniya, on a expliqué ce qu'est souris et la vie de la fin de la Mishnah, et maintenant Ailonite. On se marie avec une femme, et il s'avère qu'en fait, elle est Ailonite. Alors, Ailonite, ce n'est pas qu'elle est stérile, c'est beaucoup plus profond, c'est qu'elle, c'est une maladie génétique, en fait, elle, a des, elle développe des simanimes à moitié homme. D'accord C'est fréquent avec les, les hormones. Elle développe des hormones. Elle n'a pas d'enfant, hein elle ne peut pas obtenu, avoir d'enfant. Hein Parce qu'elle a un corps un peu homme. Elle a une voix beaucoup plus grasse. Elle n'a pas de, de, de, de, de, de développement, de menstruation, de tout ça. D'accord Et ça s'appelle un bécart out. C'est-à-dire je me suis marié avec une femme qui avait au début 5-6 ans. Et puis, en grandissant, on a réalisé qu'en fait c'était pas du tout ça. La pauvre, elle ne peut pas se marier avec elle. Donc maintenant, il s'avère que le... Alors, on avait vu quand même, dans, dans tout vote, déjà, dans le dire, que on va me dire, qu'on pourra, après coup, il faudra la divorcer, lui donner un guette, mais on lui donne un guet sans que tout va D'accord Et donc, la Michelle va me dire, qu'est-ce que tu dois lui donner Non, mais c'est encore une autre histoire, ça, on avait appris que Rami m'a sauré aussi, qu'une fille de moins de 12 ans, si elle a un père, je peux me marier avec elle, Minatora, je donne l'argent au père et sa fille. Il me donne sa fille, il a un droit dessus. Si le père meurt, eh bien, elle ne peut plus se marier Minatora. Mais on ont que les, la mère et les frères peuvent décider de la marier aussi, avec son consentement. Ça c'est dans la fin de ma secrétive amot, il y a un père avec père On va parler de la Memaïnette. Alors, on comme ça ce mariage, Mida c'est pour le bien de la fille, que si jamais on laisse une, une orpheline toute seule, il risque d'y avoir des gens qui vont abuser d'elle, il n'y a personne qui va venir lui, lui casser les dents si toutefois il va l'atteindre. Alors du coup, on, on préfère instaurer un mariage, que ce soit entre deux bonnes mains, on va lui trouver un petit mari. Maintenant, lorsqu'elle va grandir, elle va atteindre la, sa maturité, et elle peut refuser le mari, elle va faire un mi-un, les ma refuser, elle va refuser le mari, elle va dire je ne veux plus rester marié avec lui. Dès lors, bah, c'est plus ma femme. D'accord Elle doit le... toutes sortes de la route et ça doit faire au ou pas Il y a un père qui est dans les 20 bottes. On parle longuement comment faire. Et maintenant, bon, elle a refusé que je reste son mari. Mais on m'avait donné quand même une dot. Est-ce que je dois lui donner quelque chose ou pas Alors ce soir, on a un qui me dit. « Ami maïnet. » Donc celle qui va refuser le mariage, qui va attendre les 12 ans, elle ne veut plus rester mariée mari mari avec moi. Ou encore « Ashmiyad ». J'avais marié une femme interdite et qui était... Enfin, interdit de midi ce qu'on appelle les chenillots midi divorce et la ailonite la femme qui sait s'avère qu'elle est qu'elle est, est, est pas elle est, est une stérilité génétique profonde qu'elle qu développe un corps de femme normal dans ces trois cas de figure que je dois la divorcer ou que ouais et bien dans ces dans trois cas de figure elle est tout va elle n'aura pas de clouba. Si je me suis engagé sur leur repas à donner 100, 212 et même en supplément, je ne dois rien donner. Et mieux que ça, vélo Perrot. je ne dois pas donner les Perrotes, C'est-à-dire, elle avait fait entrer des biens. Elle était une fille de riche. Elle a fait entrer des biens pendant trois ans. J'ai exploité le terrain. Il s'avère que maintenant, c'est un Mekartaout, out C'est une aïlonite, C'est une femme qui développait assez encore. Et dans ce cas-là, je ne me suis jamais marié avec une femme pareille. Donc du coup, c'était une erreur. Si c'était une erreur, en théorie, les perotes, les, tous les, les dividendes que ces, que ces terrains ont rapportés, j'aurais dû les rendre, mais moi non, je ne dois pas les rendre. Mais l'oblaout aussi, c'est pas la peine de rendre les blouts, elle a fait entrer dans sa dot, elle a fait entrer toutes sortes de draps, et de biens que j'ai utilisés, que j'ai usés, je lui rends tel quel ce qui reste, mais je n'ai pas besoin de calculer la dévaluation. Mais il ça n'essa'a maintenant, on précise en précision importante. Si toutefois il se marie avec une aïlonite en sachant qu'elle est aïlonite. la c'est la femme qui a la, cette stérilité un peu génétique, alors en se mariant avec elle, il sait qu'elle est telle, comme ça, mais il veut quand même se marier avec elle. Dans ce cas-là, tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, qu'elle n'a pas de ctouvar, il n'a aucune obligation de divorcer cette pauvre femme. C'est juste qu'en général, un homme qui se marie avec une femme et qui après il réalise qu'elle est Aylonite. Alors, il peut réclamer qu'il a fait un békartaout. Il y a eu, il a fait un achat erroné, donc on supprime les Il faut quand même donner un guet, la khoumra mais en tout cas, il n'y a pas besoin de donner tout va. Mais là, pour cette femme-là, si toutefois il a marié avec euh, en sachant qu'elle a ilonite, et elle a avec elle, parce qu'elle a fait une raison qu'il ne donne pas la ktouva, il s'engage à la donner, il doit la donner. Ok Jusqu'à maintenant, on a parlé des interdits donc, de Aïlonite. Mema est aïlonite vachnia. La chine, c'est des interdits midorabanan. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je avec une femme qui m'interdit Midoraita En l'occurrence. Almanale Kohen Gadol. Un Kohen Gadol qui se marie avec une veuve alors qu'il n'en a pas le droit. Groucha va Haloutza le Kohen Hediote. Avec une femme divorcée ou une femme qui fait la chenilla, un Kohen Hediote. Qui sont des interdits Midoraita. Mam Zeret. Haloutza c'est un problème, mais on laisse le côté. Mamzer et Natin à l'Israël, ou encore un Israël qui s'est marié avec une mamzer ou un c'est un peuple aussi qui s'était converti mais pas de manière parfaite. Dans tous ces cas de figure, ou encore et L'Anatine ou Mamzer, ou une Batiswa qui se marie avec un Natin ou avec un Mamzer, alors qu'ils ont encore sur un ensemble, des relations interdites, mais que par interdit de lave. Et bien dans tous ces cas de figure, il y a Shah touba parce qu'ils sont à donner une touba. Il n'y a aucune raison de, de lui de de de donner un quelconque avantage, qu'il ne donne pas sa Si S'il veut la divorcer, il doit la divorcer, on va le forcer à divorcer, on va le forcer à divorcer en donnant la vois, d'accord. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha. Un Pessah Kachamessarmiach, on se retrouve Bezant à Isfouchag d'Israël. Ça fera le huitième jour de Pesach chez les Français. Mais on ne peut pas être occupé trop tard. On va préparer une Mishnah, Bezant Hashem. Et voilà, Call to the